parce qu'il y a une mission d'une vraie exhortation de l'éternisation. Amen. Amen. Amen. Est-ce que tous allez Amen. Amen. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un à l'obacar. Toi, Parmi nous. À il y a quelqu'un. Amen. Amen. Amen. Amen. Bien. Amen. Nous avons la de Nous grâce. Nous avons de Et puis ça m'a sur mais je suis en train de me faire des choses. Nous avons des choses qui sont très difficiles. Et quand je vois à 25 à 30 minutes, il y a exhortation, prédication, mais il n'y a pas d'enseignement, mais il y a juste exhortation. Amen. Dans mon immobilier, il y a des très difficiles. Dans la période où de confinement, le message est à de message eux, Open, Il message a un message qui est encourager les Ou peut-être que tristesse, Alléluia. Donc, mon qui passé, étape moko, est en qui mais midi à l'élo, tant que ministre et évangile, a message qui il a Donc, il y a a qui dans Donc, il un qui Donc, y a Il y a un qui est dans dans le, le, le passé. Pour nous vivre à jouer pendant que nous 19 la pandémie, planète Terre. Nous avons principe. Car si pendant que l'homme a respecté par principe nous été, par conséquence, nous avons toujours été là. Est-ce que ah, ah, tu est oui. dit? dit vie. Ils ont de la mais la vie dépend de l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Donc, ils ont ensemble de la vie. Ils ont besoin de la part. Ils ont besoin la part. vie. Ils ont besoin de la vie. Ils ont besoin de ce qui que dit, ne donne pas accès au diable, puisque la Bible dit qu'il y a pouvoir tel qu'on a pour moi. clé y la vie, la succès est l'élévation, et ça, je à clé est succès est l'élévation, et vina yo. Au moins, que yo a la le il y a pouvoir. Il y a pouvoir est un pouvoir qui est un est un Mande mna vase visité Porte responsable responsabilité na accès na et ça, c'est un a Amen. pandémie, à ce n'est pas la toute première fois. Il y a chaque fois, que n'a pas avec moins moi, de Il y a science, il y a histoire. Mon parent est noté. Alléluia. En 1918, pandémie, c'est ça rage L'église est fermée, la classe est fermée. Malgré toute la population qui mais il a plus de 40 millions de personnes qui ont été en et Alléluia. Amen. Donc, conséquence, il y a un leader mondial qui a été en de Vu qu'il a il les conséquences qui sont Malgré toute la décision, il y a des mondial, Mais il y a décisions. La décision est de Les créateurs ont Alléluia. dit que ce qu'on a dit, ok, et si eh, mer, océan, pacifique, écoutant e en Atlantique, au monde en Maya rouge, pardon, Maya bleu, on a Maya noir. Mais on a eu un côté passe à Mouningazati. Donc, moi, les ont respecté le principe. Il y a les créateurs. Alléluia. Amen. Donc, océan pacifique. Na s'il est que qu'un dans la oye caboni fle Oyo noir donc moni ma ya monene mais etait limite na yango so quand même koiko koma qu'on a te table na océanion son mona koto ma ya rouge koto ya ver limite ezali que n'elle la bouche du congo au monde sika fleuve congo zo la na océan acaboli na muo, na ngambo amanda Soko ji mai et sikebandi na ngamba mwana besoin na ndanga na côte Congo voilà ndangeza très important quand on va na on va bouker okay. soko ji nambu ya wana ebandi mai mai May, za ni ça mer océan na ngamba Congo à yeti à suit 15 km donc on a 15 km na yeti ne sikka fleuve Congo à zo côté est-ce que vous comprenez? là? Bon, mon on a des mailles différentes. Donc, le fleuve congou a Et si le fleuve congou a soukeli, l'océan a 15 km de tir. Si il y a quelque chose qui est en train de a un 15 km de l'océan, il a un fleuve congou. Il y passe. Dans le nombre de combats, l'océan a fait 15 km de mailles. Il y a un fleuve. Nous y là les Gross Alléluia. la terre. Allez-y! a au et les très important, chaque fois que nous la Il futir NAMO, mo fo na banda kusala lelo sokwe lelo nazo hier ba ko préparer futir a vi nangate. na ngaté na kuta na vacitation mo grave na venir a vi Alel, na ba ali na banduru kandoki na manduru kanani kwa za coupable nani a za responsable mais non M nande na liaki sa contrôle na melaki sa contrôle na pa ko leki sa contrôle oyo zo pa pour aller lo L'eau, il a des conséquences Alléluia. Les lois qui ont Peut-être les amis, ils ont produit des conséquences dans Alléluia. un il y a des gens qui ont été interdits. de, en, de, en, de, en. de, en, de en. Amen. Amen. Amen. Les gens qui journée à prière, les gens journée à prière, ils ont été en journée ils ont Le chapitre 8, la Genèse, verset 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'émusent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé battu un hôtel à l'éternel et... Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pires et il offrit des holocaustes sur l'autel. La parole du Seigneur. Amen. Papa, 21, s'il te plaît. L'Éternel sentit une odeur agréable et L'Éternel dit à son cœur Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus. Tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Église du Seigneur, tous un problème mon corps, la génération, la bisso, tous ont prié mais, mais pourtant la n'a rien. Ma prière n'a pas se brûlé, ma requête n'a pas se brûlé, ma résultat est amoké. N'aima informer le lot. Nous avons jamais eu des émotions à la bateau. Nous avons eu des émotions bateau. C'est le principe. Donc, ce que nous avons, c'est respecter le principe. Mais ceux qui ont eu des émotions, c'est respecter le principe. Jamais. Alléluia. Amen. Amen. Jacques Alobi, Bozo Senga, Bozo Zwate, Jacques 4-3, et 3. Bozo Senga, Bozo Zwate, pourquoi Puisque que vos os sont en Zambé. Est-ce que vos os ont en Zambé Amen. Chaque campi vos os prier belé. mais la prière la donne sans mis sans effet. Pourquoi puisque vos os sont en c'est le principe en Zambé. Et pour que la chrétien aille colla ba principe en Zambé, il boit quoi il va lui poisson en Laissez-moi vous dire. Si servi ce protocole quand même ya l'état de préparer le temps pour nous faire de Si on a Alléluia. Amen. ne pas faire des parole de parce convaincre mot, Non, ne pas e, Non. Alléluia. Amen. Nous que le Christ a disciple les que le disciple a dit Nous le a que dit Amen. Amen. que que a Jacques a l'objet bozo senga pourquoi? Puisque vous avez 5 vous avez que non, vous que non, vous que non, vous que vous avez que non, vous avez jamais, fait il y a un peu de temps, il y a un il y a qui peu de temps, il y a il y a un peu il y a il y a il y a un de temps, il y a un peu de colonne Matthieu 6, 33. Hier, soyez ici, vous avez dit que et donc c'est très important Premièrement, et vous quoi liboso que vous avez dit que Alléluia. Ils ça ensemble. a Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce que Amen. ont so vous prière prié en y qui n'est pas ensemble, respectez Les principe. les principe est très important. Louka interrand zambe na dikambunyo so tu oyozo limbosenge pa inanzambe alléluia amen yo kanga mala mais c'est très important bible le livre ça dit ce que zambe tant wa moïse a bandiko ye bi samois sa principe il y a offrand na din a bige bolomola ka nini eh pourquoi hein puisque il y a ça jésus il est pas à un yende ali bosso alléluia Amen. Donc Zambe, Natimboulomba na dixième. Maintenant, offrand, I'm not going to be able to get it. Bretina yo yadi boso. Ya wapi? Yawabi. Ya di bosso. Yami balete. Est-ce que vous avez? Amen. Donc on peut faire offrand no se l'olio. Offrande so yoko ya n'a pas payé dans le. Il faut la, soyez à la, soyez à la, soyez à la, soyez à la, soyez Alléluia. Amen. D'amu n'zamba l'obi, yali boso, il faut par n'ai. Le reste ouye t'ikali. Ezayu, ozana d'iz, n'zamba l'binge, en, n'otezien, yali poso. Yamo eza parna n'a, opesingana n'yanga, si mayo zi ouya, yosale yango oyolingi. Alléluia. Amen. Kala tamu pisoto zalaka na freak, na hebite pa wana potosoke zalaka. Amen ça papa. Eh papa na so a, so so. So na so so a so so. papa papa c'est un cas spécial son couloir n'a pas l'ambitoso ne faites son n'importe quoi ça va être au bas de la rue à soki baye mona kamo son couloir n'a maman aussi maman ouais mais n'y a pas papa n'a dit aswina nous papa responsable de colonne d'accord et papa socalin a galibeka soyons mukomo aswina nous par les mobiles il papa ça l'ennuie ouais, ouais a, a sa, y parle, ake, obombe, sike, obombe. Le reste, le la Donc, tant on réponse, n'a réponse. On a une réponse. a une réponse. On donc, la banque déjà a dit combien il y a salaire dans ya Alléluia. Donc, avant de des dépenses, il a des principes ensemble et des dîmes. Il y Quand ces principes Alléluia. Nous avons prières. Nous avons des principes et des Nous les neufs oui, oui, oui, oui. je, le je vais vous dire mon je vais vous dire à je Genèse, chapitre dire verset je vais vous dire que je vais vous étapes très à étape vous très difficile. Donc vais vous de tuer Amen. Amen. de tuer Na et c'est là qu'il y a Noé, n'a moi, dans ma vie, donc ma vie, dans ma n'ombre dans dans Nakatiamassua. Noé a chaliposo a talaki par en Zambé. Alléluia. Amen. Sans qu'un Zambé a informé, sans qu'un prédicateur ou un enseignant à enseigné Noé, Noé nous de dire que non, Zambé est toujours à première place dans la vie à Mutu. vie à nous tous pas dans Zambé. Alléluia. Amen. Dans mon cas, tant que nous tous, il faut respecter les principe, il n'y a pas de faire divers. Les créateurs et les gens qui nous ont salis, so, ils Est-ce que vous l'avez dit Il faut que les gens soutenent. Les actes au sein de hôtel. Ils sont ensemble au sein de nous Ils sont ensemble au sein ensemble est-ce que tu as allé? Amen. Ça, là, il y a un autre Alléluia. Il y que un n'a a poussé un poussé puisse que Alléluia. Amen. La nana, Alléluia. On La On a un offrande qui a poussé un autre. C'est que ça n'a un ma je ne peux pas faire Mais si vous vous pas de, pas de -il, Mais, mais vous pour ça, contre-volonté. peut-être pas la on peut en tant que pasteur, vous pour la lobby. quand Vous vous Est-ce que vous Amen. Amen. Je veux dire que très important. Nous avons un hôtel. Tant que un hôtel. A quelqu'un qui joue. et quelqu'un Amen. Après 5 ans, venir. Offrande. Donc, tant que nous Après 5 ans, Bible Au terre, y a et ma tie par une ensemble. Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous sans Nous Nous Nous les restes sont dans l'Olanda 5 et 5. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le principe bénédiction est ça que nous avons Nous avons la Nous avons Nous Est-ce que nous Amen. Donc, est secret de dans la vie chrétienne. Même quand il y a église, il y a même si nous a nous Amen. mon La na église Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez? Amen. Donc sortir qui na na na frère papite responsable mais yaka non, na zo yaka pour na Est-ce que Amen. Et l'on connait aussi aussi nous avons dit que nous que nous avons nous avons dit que nous dit nous avons dit nous avons nous avons dit nous monter que nous avons dit que nous nous avons dit nous nous avons dit nous avons nous avons que que nous avons dit nous avons que nous nous avons les Génération Les générations qui ont été 21, ans, on et... est dans nous avons nous avons de se Mais symbole, nous alliance. Première alliance, nous avons dit nous avons chaque fois, ce qui est candé dans la matière, ce qui est dans ce qui est candé dans la matière, ce na est candé dans la matière, ce qui est ce est ce est ce qui est ce qui a Bénéficier dans Oh Noé, n'a pas vis-à-vis l'ensemble. Namotez-moi na ma Il fallait tant qu'à qui Ko qu'à Badakoke de balobi. pendant tant qu'à au Mais tant vivre. Est-ce que vous allez? Amen quarantaine à de se Est-ce que vous avez dit Amen. Nzamba avons Un de quarantaine na Likolo. Et l'eau moins moment de Niamanion. va là, stop, un coffret de la Nous Mais nous étions à avons dit que nous avons dit que nous dit nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons nous avons dit que nous nous avons dit que nous nous avons dit nous avons Yavin. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc nzambe na premier place. Nan makambo vina yo. Soyez sire que nous tiens nzambe, liboso y a bi tomba tu y ya, ya problem n'y a sezoya. Hmm. Aleluya. Amen. Amen. Amen. Donc si so, ma kambu, nzambe liboso. N makambo mzamba linda. On respecte ma principe nzambe. Pendant que yo tambou la liboso. Ceux qui ont été, mais ils pas pas bah, yo, mm. mais, anzambé, yo, la citation est difficile au bout de la vie, au mais on dit que c'est ensemble personnes a de la, -la, -la mm. alléluia Amen. alléluia Amen. Amen. et donc ça très important moi là. na n a, n a pas, maman, zaki, chrétienne une grande serviteur de Dieu servante nasaje ni mama na na za mwana mkina mama na ng'a deja sa a poussanaki ko poussanacho zoba ta nsuka karanta na betangoa nazo nasomo na koma mama na nazotika ng'a mwana mkina azo prefere akini mama wa nzambe neto za niglise boy mama na ng'a niglise foi baba nani bayi banani ba lopi avant que ni na marcher faut beta tout rabandako abandiminions surtout na Transport à passe. Alléluia. Amen. la Ma monnaie Amen. Amen. Amen. La nef un de nouveau. Je de nouveau. de Dieu. Anticotiste. Alléluia. Allé. Sur nef, de Dieu. Je suis un de Dieu. de Dieu. un Alléluia. Mais si vous c'est très important. Je suis là, là, je suis là, je là, moi suis là, Elle suis là, je suis là, je suis là, je suis là, là, il y ni grâce. ni y a grâce. Alléluia. a grâce. Il y a grâce. grâce. Amen. y a à la Tiens, Lucas, un là. Et un peu de Vous Vous avez un temps. un temps. Vous avez un un temps. Vous avez un temps. Vous avez un temps. un prière na maman, aussi ça posa ma mais on il posa mouté nao au sale l'omakabwa n'y en Amen. donc fina yo qu'on alléluia dit datoli Amen. Amen. la ya mais avez pas une n'abiso, pourquoi? puisque de temps monde est dans la première place donc on que église on a passé non tu fais ça là papi. frère papi tu là comité, on va ensemble, dans pasteur qui est ça. le c'est très important. Noé a une un la première place. Les y de l'île à Noé, de offrande à Noé. Et quand il n'est pas une ensemble. Tant que pas il y a un monde pays il y a un pays de la pays de y a un il y a Noé, Cham. Il y a Afrique, ok? Mais, il y ça est coupable. Il a un maudit qui est coupable. nous avons un qui est a un cham pourquoi parce que un est un un et ça qui est Noé? Cana. il est que vous vous Amen. Donc, ici, de de y a ça, il y a Cana, et c'est qu'Israël est allé, pas palestinien. Est-ce que vous avez Amen. Donc, on a besoin de permet de faire un y a Noé. Ni de ça. Malédiction. Malédiction, pourquoi? puisque que les que nous na un peu na racine, na racine, na racine, une racine, au bas, ça bien disposé au bas pour mes Message, mon bon à terre. Est-ce que vous allez? Bien? Amen. Il y a un monde qui est non? Bah, bah, israélien. Bah, ça a pas de temps à faire de Est-ce que vous allez? Mm -hmm. Je suis là. Moïse a Aouit. Na witi. Witi. Pardon Moïse te pardon. Moïse na na à 10 minutes, 30 minute, 30 minute. okay. Abraham. a Abotiban Aouit. Moïse Aouit. Moïse Aouit. Moïse Aouit. minutes, Aouit. pas Aouit. Abraham. Moïse Égyptien, non? Oui. Un est-ce que vous avez besoin Descendants de l'Anne, -de hum. il y a Chab. Si vous voulez dire, vous allez voir pays d'Arab. Ok Israël. Aïe, il y a Sarah? autre histoire. Je Abraham a été juif. Sarah a été juif, mais zaki a été descendant de Ur. Ur, dans l'époque géographique de Tawana, tout est autour de Turquie, es qui au côté à Irak Ur, ok? Bazaki, batama m'a Baba moisina m'a e Sarah. Isaac. Sarah, où est Kobala, Elle est au vous Il Ok, je Je Aboti bana 6 Abraham kaka koko nabis Abraham il y a aussi source mingi ya baptique et utiti et salut libertaire Israel eh. haleluya amen haleluya amen toriko kota na moment ya priere bandale na ko monyo yeba que priere ali bosué salut zambe na premier position ya makambuna yo nion sotu Neng yo respecta kamakambu ya Nzambe na eglise, nempenzamba ko respecte makambu na yo. Neng yo négliger kamakambu ya Nzambe na kati eglise, nempenzamba ko ma makambu na yo. Alléluia. Donc soko bani tsh Nzambe na première place. Mama a chaque fois yo otia mabolongo na cet la olela. Nzamba ka solo ki toko ya makambu yo sai na première place. Ah babiyoi. Est-ce que bozola nama? Ah. Amen. Tiens, nous sommes première place. No way. qui se place. a sommes en première Nous sommes en première place. Nous première place. na sommes première place. Nous sommes en première place. Nous sommes en Nous sommes en première en première place. Nous sommes mais bon Issa, mikolo ya bomolona mokilo oh, pendant au zanzo to makasa le mon ensemble. le nzambe, bola zanzo makasa tam nana no zan a problème été. Mukolo o gozana na problème, weza ke muta ko ko delote nzambe da ko delaye. Amen. Alléluia. Amen. Mukolo o gozana na difficulté, weza ke mokile monique pona Yesu ki. Nzamba ko ya a ko on a dit ça, on a ces citations, ils ont passé encore. Et ça, ma citation, monsieur ça, on le qui n'a pas prié au salut, nous surtout, aujourd'hui, bande à faire l'ensemble de Bolam. Chaque fois, dans la première place, il y a on le caca Bolam, monopole l'ensemble, où on a zéro provoquer le bolam ensemble. Si l'ensemble a de la <inaudible> Je vous remercie pour la malobénée après-midi. Dans la place où vous avez par rapport à l'exhortation, est-ce que la vie est la première position Est-ce que la nionne -so est en première position Ou bien pour la première position, Zabana? Mais pour la première position, et ont un bon un bon, position ont un bon, ils ont un bon, ils ont un bon, ils ont un bon, ils Afrique nos en de la On s'est préoccupé au on a Mais est-ce que quand on dit une chose pour la gloire de Dieu, pour l'Église, on s'est préoccupé vraiment? Il y a des choses qui sont en place parce que nous sommes en position, mais non en première position. et y a qui sont en à partir d'aujourd'hui, une décision. Il y a des choses qui sont en première position. Il y a des nuances Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu tout puissant. Seigneur, aide-nous, Père éternel. Seigneur, tout ça caille dans la première position à nous sur Yavinabis. Seigneur, merci pour Namalobanayo. Oh Bible, il y a des qui Ce que qui sont malobales, ils sont malobales. Ils sont au Tikaka 99 où l'anime mon corps a Seigneur Dieu Tout-Puissant, te reconnaître. mes Nabiso cet après-midi tout ça qui on la première position t. voilà mon corps, il y a ma mon voilà mon corps Yaba!